Voici le Big Data. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce n'est pas le cas pour lui. Derrière ce mot se cache l'ensemble des données qui circulent sur le web. Comprenez donc qu'il vous connaît comme un vieil ami, si ce n'est plus. Grâce à ses connaissances, les entreprises peuvent trouver des moyens pour générer de l'argent. Et certaines sont allées jusqu'à faire partie des plus grosses entreprises de cette planète. Je pense qu'aujourd'hui, ce sujet mérite d'être un peu éclairci. J'essaierai de vous présenter les grands concepts qui se lient aux données. Comment vos données peuvent-elles générer de l'argent C'est ce que nous voyons tout de suite sur Bonjour Monde. En ce jour, le volume des données circulant sur le web se compte en états soit en milliers de milliards de milliards d'octets. Cela représente des quantités astronomiques de flux de données tout autour du monde et l'esprit humain ne peut avoir conscience de ces ordres de grandeur. De ce fait, le traitement par des ordinateurs de ces données est primordial, les différentes entreprises ou administrations ne peuvent s'occuper manuellement de cette quantité d'informations. Face à ces problèmes, des solutions se sont imposées. On appelle Data Architecture les différents types de systèmes informatiques qui s'occupent de traiter les données. Les formes d'architecture varient et sont logiquement choisies selon celles qui correspondent le plus aux besoins de l'entreprise pour cerner les données à choisir puis les stocker de la manière la plus habile et enfin les trier pour être utilisées selon les besoins. Voici quelques types d'architecture ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Les silos sont un type d'architecture très commun. Disons que dans une même entreprise, les données sont séparées par secteur dans des serveurs non reliés. Un pour le marketing, un autre pour les finances et ainsi de suite. Dans le même service, l'accès aux données est peu complexe et nécessite peu de traits. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire circuler quelque chose du serveur d'un service à un autre, euh, là c'est une autre histoire. Il y a un risque de doublons d'informations, limitant inutilement l'espace de stockage. Bref, voici son opposé entre guillemets. L'entrepôt de données est une architecture qui permet de centraliser toutes les données sur un seul serveur afin de faciliter leur accès. Les différents services de l'entreprise n'ont plus qu'à aller qu'à un seul endroit pour s'occuper des données. Malheureusement, cela nécessite des moyens importants d'installation et des compétences pour assurer la gestion d'un tel type d'architecture. Ces solutions sont le fruit du développement d'algorithmes de plus en plus performants, de plus en plus intelligents ou autrement dit, d'intelligence artificielle. Ce vaste domaine comprend l'ensemble des procédés faisant simuler l'intelligence à une machine. Son rôle peut être d'améliorer des photos, reconnaître un visage, recommander des musiques ou, dans le thème qui nous intéresse, extraire et trier des données. Ceci est possible grâce à une partie du domaine de l'IA, le machine learning. Par learning, on entend que ces algorithmes vont se baser sur des exemples donnés lors d'une phase d'apprentissage pour exécuter les tâches demandées. Revenons au monde de la data. La complexité est de savoir trier une grande quantité de données pour en tirer de la valeur. Il est possible de créer de la valeur avec les données grâce à une chaîne de valeur qui comprend trois maillons. Premier maillon, le traitement des données, qui consiste à collecter, stocker, préparer au traitement et sécuriser les données. Deuxième maillon, l'extraction d'informations, qui consiste à triguer et analyser les données pour extraire les informations intéressantes. Enfin, troisième maillon, obtenir de la connaissance pour en tirer de la valeur. Nous allons nous pencher plus en profondeur sur le troisième maillon. Nous avons beaucoup évoqué le terme valeur et il serait temps d'expliquer cela. Il est possible pour une entreprise de générer de la valeur sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la vente d'informations à des services tiers, comme des annonceurs ou des entreprises de statistiques. Aussi avec des informations internes sur l'entreprise, il est possible de trouver des solutions pour optimiser le temps consacré aux tâches dans les différents services, et aussi créer des prévisions. Pour résumer, on parle de valorisation de la donnée quand on arrive à lui donner un sens, l'expliquer pour en tirer quelque chose. Un autre sujet de taille du domaine de la donnée est la prise en main de leur protection. Justement, face à ce risque, l'Union européenne a mis en place une législation pour pousser les entreprises et les administrations de l'Union à sécuriser leur réseau informatique. Le règlement général sur la protection des données, ou RGPD, indique que les entreprises doivent protéger les données personnelles dont elles s'occupent, traitement, stockage, pour savoir ce qu'elles font avec. Le monde de la data est un sujet d'avenir et va continuer son essor avec nombre de futures innovations qui vont générer toujours plus de données et vont demander ainsi plus de traitement. Pour conclure, il est important de comprendre que la bonne maîtrise et la compréhension des données sont nécessaires. En effet, elles constituent un élément majeur dans toute entreprise ou administration liée de près ou de loin au numérique. Il me semblait utile que les gens comprennent ces enjeux. Bien, vous étiez sur Bonjour Monde, au revoir et je l'espère, à bientôt.